Salut à tous, aujourd'hui je vais retrouver Kevin, le manager de l'agence ADEVA de Rennes, qui a un poste de magasinier pour moi. Suivez-moi Bonjour Kevin Bonjour Jerry, comment vas-tu Très bien Il paraît que tu as un job pour moi ici Effectivement Jerry, aujourd'hui j'ai un poste de magasinier pour toi. En quoi ça consiste alors Eh bien déjà tu vas réceptionner les marchandises, tu vas les stocker dans l'entrepôt, et comme tu vois il est nickel donc il faut être assez méthodique là-dessus. D'accord. Ensuite tu vas réceptionner donc le bon commande, et tu vas accueillir le client parce que tu as un gros travail lié au client, et ensuite tu vas lui transmettre évidemment la commande. Ok, et les qualités qu'il me faut Dans une entreprise familiale, bah, la chaleur, l'écoute, aimer travailler avec l'équipe et aimer travailler avec le client tout simplement. D'accord, et je serai tout seul Jamais tout seul Géry, tu seras toujours accompagné d'un parrain avec toi qui va te montrer le travail, qui va t'accompagner dans toutes tes tâches. Bah écoute, moi j'accepte la mission, comment ouais. je fais Avec plaisir Jerry. Pour postuler, rendez-vous à l'agence. Et avec moi Jerry, on va essayer ton contrat. Allez, merci.